Aujourd'hui on va parler bowling. et pour ça, on a fait appel au docteur Catoni. Salut Alors Alessia, parle-nous un peu de ton cursus. Eh bien, je suis diplômée en sciences médicales de l'université de Tottoul du royaume champignon. Je suis experte en troubles alimentaires. À la suite de quoi, je me suis lancée dans la recherche, d'abord sur les champignons, puis j'ai poursuivi ces recherches sur des... Non mais ça va pas là, vous arrêtez de mater et vous concentrez Alors c'est parti pour Kirby's Adventure, euh, en plus c'est Al Laboratory, donc euh, c'est vraiment un document médical qui va me permettre euh, d'étudier la boulimie. Voilà, sauf que c'est en allemand hein. Euh, start, voilà, c'est que tu as mal appuyé sur Start. J'ai ah, non c'est Voilà. Tu fais quoi Je clique sur quoi Sur Start. Bon on n'a pas appuyé sur Start mais ça a marché quand même. Alors, c'est la forêt des lololos. Heureusement qu'ils ont mis trois lots. Parce que... Voilà, je pense qu'il faut appuyer sur la flèche du haut pour entrer dans la porte. Ouais. Ah, c'est quand même assez joli hein, pour de, de la messe. Alors, étudions ensemble la boulimie. Ouais. Euh, on voit que le personnage a faim, il a la bouche grande ouverte. Et voilà. Essaye d'appuyer sur la. Oui, donc il peut recracher. Euh... Quelle dextérité, c'est incroyable Alors, de ce que je sais, Kirby peut absorber les pouvoirs de certains ennemis en appuyant... Peut-être sur la flèche du bas... Alors là, il va falloir s'envoler, donc faut avaler de l'air. Ça marche pas, flèche du haut, alors. Non, flèche du haut, voilà. <rire> voilà. Donc quand on avale de l'air, en fait, on peut s'envoler. Donc c'est quelque chose qu'on apprend là, avec ce, ce documentaire médical Ah ouais, voilà, donc euh, Il faut manger, il faut manger les gens, il faut manger tout ce que vous croisez ah. ah, il était blessé là Voilà, alors on peut aussi sauter sur les gens pour les tuer apparemment c'est vraiment très pédagogique, là on apprend plein de choses. Je pense que lui, si tu le manges, tu vas pouvoir voler son pouvoir. Ah. Bon là, c'est quand la personne a du mal à s'en sortir avec la bouillie, des fois elle se jette dans la rivière. Les personnes atteintes de ce trouble alimentaire ne peuvent pas s'empêcher de manger en permanence. C'est terrible. C'est du gâteau au chocolat, ça Ouais, si tu veux. Excusez-moi, on pourrait refaire une prise, s'il vous plaît, avec le gâteau au chocolat parce que j'aimerais bien en remanger. Voilà, c'est assez incroyable. Si j'avais su qu'il suffit d'avaler de l'air comme ça pour s'envoler. C'est peut-être réservé aux personnes qui ont des troubles alimentaires ce, ce pouvoir. Je sais. De ce que je connais, quand quelqu'un avale de l'air, euh, bah, ça ressort euh, plutôt euh, par une autre voie, mais euh, si on n'a pas de chance... On... Ah, il y a le pouvoir qui est affiché en bas au milieu en fait. Je pense que si tu manges le truc de feu qui est à gauche, c'est de la vie à hein, mon avis, ouais. Si tu manges le mec de feu à gauche, tu vas lui voler son pouvoir. On va essayer de le manger celui-là. Ah, bah non. Ouais, non mais c'est un tutoriel médical, mais pour les personnes de 6 ans, je pense à peu près. Mais apparemment c'est adapté, hein, parce qu'on voit qu'il y a déjà quelques difficultés. Voilà, elle, elle, elle est tellement lourde qu'en fait, elle a du mal à... Ouais. Mais il y a un truc que je comprends pas, en fait. Les personnes boulimiques, elles arrêtent pas de manger et pourtant elles grossissent pas. Eh bien, tu sais, en fait, c'est un mystère que la science ne sait pas expliquer. On n'a jamais trouvé de réponse à nos questions. Excusez-moi, je reviens. Voilà, c'est bon, on peut reprendre. Allez, c'est parti. C'est merveilleux, on est vraiment émerveillé. On va essayer de voir un deuxième niveau quand même et de voir ce qui se passe quand on, te, on absorbe un ennemi magique. <rire> Très concentré, hein, donc notre expert médical. Là, mais, euh, on aimerait en apprendre plus sur les troubles alimentaires là pendant que vous nous montrez euh, ce documentaire. Donc euh, les choses qui piquent, ça fait mal. C'est encore une nouvelle chose. Ah les champignons, ça vous connaissez ça. Je pense être moins concentré lors d'une intervention chirurgicale. Là, c'est une simulation de, de vie d'une personne boulimique en fait. Ça se veut le plus réaliste possible. Donc là, il faut avaler de l'air, hein, bien sûr, pour franchir les obstacles dans la vie, c'est connu. Ah, flèche du bas, flèche du bas. Comment ça, flèche du bas Voilà. Eh oui, c'est bien ce que je pensais. Quand on mange une personne, on, <rire> on lui vole ses pouvoirs. Donc c'est pas une incitation au cannibalisme, comme je... enfin, j'espère. Attention là. Ah oui, alors maintenant tu peux utiliser son pouvoir avec le bouton B là. Ah ouais voilà. spam le bouton... Et là. je ne peux plus avaler euh, de l'air ah, si. Quelle violence. Mais C'est vrai que les personnes boulimiques sont confrontées à l'hostilité comme ça dans la vie. Faut essayer de le tuer ce, cette personne. Ah oui, crash Boum. Faut avaler ses bombes et lui renvoyer. C'est ça, c'est une vraie leçon de vie ça en fait, c'est quand les personnes qui vous crachent dessus, bah... Vous... vous leur renvoyez tout dans... au visage. Allez, on avale la bombe. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Eh, c'est ça, hein, la... la souffrance... On euh... bien avaler de l'air, hein. Ah, voilà, bah, on est direct au boss, alors il faut, il faut recracher l'air et avaler les bombes, maintenant, hein. Faut s'éloigner un peu. Et quand il y a une bombe, on la l'avale. Hein. Les personnes boulimiques elles avalent tout hein, même les bombes. <rire> Allez là aval, aval. Mais dans le mais c'est pas possible. Vas-y, crash, crash. La... crash. Mais pourquoi tu tournes quand t'as oui, en fait. aval, vas-y voilà, recrache, vous tombez. Voilà. Ah c'est dur hein, c'est dur hein, vraiment les opérations comme ça de. La vie de boulimique, à mon avis, il n'y a plus qu'une fois à le toucher et c'est bon. Hein. On, avale, on recrache. Et voilà. voilà. Ouais. La, la personne boulimique a surmonté l'obstacle. Donc là. Euh, en mangeant. En fait, en mangeant. Donc je sais pas dans quelle mesure ça non, règle le pas problème. <rire> bah bon, voilà, super. Ah ouais, ouais. C'est a... pour La personne boulimique apprend qu'il faut, euh, faut tout manger. Tout manger. <rire> et tout recracher. Ah une porte. Elle arrive encore à passer les portes avec tout ce qu'elle a mangé cette personne. Ah là faut appuyer sur bas là. Bas bas bas. C'était un monstre avec un pouvoir. Faut appuyer sur bas une fois qu'on la avalé. Ah Donc... sur bas ça fait ça. Mais oui mais parce que là t'as pas la bouche pleine. <rire> C'est ultra réaliste hein dans la vie, tu manges un truc, tu. sortir. Ah ouais, ouais. C'est vraiment des, des musiques très euh, très entraînantes. Hein C'est une très belle simulation en tout cas. Je pense que là tu peux directement euh, Directement euh, être expert en boulimie euh, en sortant du truc. Alors il faut, faut manger les étoiles à, à droite pour recharger la vie, les blocs. Ah ouais, il ouais, ouais, y a une grande diversité de, de simulations, hein. donc c'est vraiment la personne boulimique dans la vie de tous les jours. Avec des fosses à pieux, des... c'est le quotidien, c'est le quotidien normal. Hein. Une personne boulimique, hein. des problèmes de champignons, et... voilà. Les collisions avec les murs aussi. Hein. Peut-être lié à la prise de poids, mais c'est vrai que le personnage, hein, je le vois pas grossir. C'est un passage secret avec une non, vie. Mais il, là. Une il y a une vie, vie. Là. là. Il faut repartir par la porte, je pense. Ah, mais j'ai pas repris de vie là, c'est chaud. C'est une vie en bas à droite. C'était un passage secret. D'accord. Mais. Oui. Cette simulation, mais bientôt, vu la. Le... Ah là faut le manger pour lui voler son épée lui. Voilà, flèche du. Bah. Ah, Drucker. Ah ouais, c'est de l'allemand. Ouais. Ils sont excellents dans les simulations de boulimie, apparemment, les, mmh. les Allemands. Drucken. Bon, alors là, en fait, comme Kirby a trop mangé, bah il a planté et maintenant on est obligé de l'opérer. Bah, J'espère que ça va bien se passer, quoi. Tournevis. Mais euh, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur, alors je ne sais pas, à mon avis, c'est pas beau à voir. Je... Attendez. Mais... Mais ah qu'est-ce que c'est que ça C'est dégueulasse. Mais, Mais vous n'avez pas manger ça, quand même. Pourquoi pas C'est hyper grave. vous... pas euh, vous exprimer dans les commentaires euh, si voilà. vous avez un trouble euh, et si vous ne voulez pas finir comme cette personne boulimique qui à euh, force d'adversité force d'adversité et eh ben c'est euh, c'est jeté c'est jeté dans un personnage tranchant qui a découpé en morceaux et c'est la fin c'est la fin attention dernière démonstration de violence qu'est ce qui se passe ah non bon alors je pense qu'il faut appuyer sur A ah, une fois et une deuxième fois non bah pas maintenant Bon courage à tous les boulimiques, et euh, puis voilà, euh, mangez tout et, et avaler de l'air. Euh, c'est possible, c'est possible, il va falloir trouver un jeu euh, avec l'inverse. Burkey peut-être.